Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler de l'actualité sociale dans l'éducation aujourd'hui, puisqu'on reçoit quelqu'un de marque, Frédéric Rollet. Je vais vous expliquer qui c'est. Bonjour Frédéric Rollet. Bonjour. Vous êtes secrétaire général national du SNES FSU. Alors vous êtes là dans un contexte un petit peu particulier, six mois après Irma. Vous allez d'ailleurs vous rendre ce mardi. Et du côté de, de Saint-Martin, Saint c'est important de se rendre sur place – Oui, je crois que c'est très important, d'une part pour montrer aux collègues en quoi nous sommes solidaires, mais aussi pour prendre la mesure complète de ce qui se passe, parce qu'on a quand même l'impression que, y compris au ministère de l'Éducation nationale, on minimise les choses, il y a eu un discours même d'ailleurs quelque peu provocateur sur, du recteur, sur le thème, tout est remis dans l'ordre, tout va bien, or les échos qu'on a des collègues évidemment ne vont absolument pas en ce, en ce sens. – Vous avez eu justement beaucoup d'informations, c'est quoi, les problèmes qu'ils mettent en avant aujourd'hui ben, – Alors, des problèmes professionnels aigus. Dans le premier degré, ce sont des écoles qui sont sans toit, euh, où le professeur des écoles est le matin obligé d'éponger les salles pour pouvoir euh, faire cours. Euh, des, dans les collèges, euh, des élèves qui se succèdent, qui n'ont pas les horaires nationaux euh, complets, parce qu'ils euh, ben, ont droit à une demi-journée euh, de, de classe pour pouvoir laisser la place à d'autres, faute de classe. Euh, alors, pour l'éducation physique et sportive, il n'y a plus d'équipement, c'est simple, donc euh, les professeurs savent plus euh, que faire de leurs élèves, euh, et puis des problèmes personnels, parce mmh. qu'on a aussi euh, beaucoup de collègues qui n'ont pas encore été indemnisés, euh, qui n'ont pas les moyens de s'acheter une nouvelle voiture, euh, d'avoir un logement euh, décent, euh, et on a l'impression que tout est pris quand même un petit peu à la légère. – Oui, c'est ça, c'est ce sentiment que ce soit pris à la légère, mais que pouvait faire euh, le gouvernement, l'État ou encore les institutions euh, éducatives Selon vous, qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux je crois qu'il y a deux types de choses. Il y a d'abord les messages. Il faut vraiment euh, dire qu'on euh, n'est on pas dans une situation On est dans une situation extraordinaire. Et là, quand on a dit, bon bah, écoutez, tout le monde peut reprendre le travail, les choses sont rentrées dans l'ordre, ça n'est pas vrai. On ne peut pas reprendre un vrai travail, c'est-à-dire enseigner aux élèves dans de bonnes conditions. – Donc on a minimisé. – On a minimisé. Et puis, il euh, y a des mesures euh, qui peuvent être prises dans le cadre d'un plan d'urgence euh, pour euh, accélérer justement, euh, euh, donner un certain nombre d'aides aux, aux collègues pour en attendant qu'ils soient indemnisés pour permettre que les plans de construction soient rapidement mis en place donc je crois que je vais donner un petit peu Oui mais euh... si je vous dis tout de même je me fais un peu l'avocat du diable oui. mais qu'il fallait absolument reprendre l'école coûte que coûte, c'était un peu l'impératif pour ne pas laisser place au désœuvrement, c'était important, ça recrée le lien social Je n'ai pas tort non plus si je vous dis ça. – Certes, mais euh, tout dépend de ce qu'on veut dire, reprendre l'école, si vous voulez. Si on veut enseigner, c'est quand même un vrai métier euh, qui suppose un certain nombre de conditions. Euh, donc si euh, vous n'avez pas ni les locaux, ni le matériel, euh, évidemment pas d'accès euh, Internet, etc., vous ne pouvez pas faire grand-chose. Euh, donc il aurait mieux valu étudier des solutions euh, alternatives quitte à fermer euh, les établissements à certains temps. – On va parler de la, de la Guadeloupe continentale. Ouais. La Guadeloupe donc qui, on le sait hein, depuis des années, entre syndicats et recteurs, c'est la guerre des chiffres. Euh, le nombre d'enseignants baisse hein, selon les, les syndicats, le rectorat. Une réplique en expliquant qu'il y a une baisse démographique, vous vous situez comment là-dedans – ah bah, Alors Que le nombre d'enseignants baisse, euh, c'est une réalité, hein, puisqu'il y a dans le second degré, par exemple, 44 emplois en moins euh, qui sont prévus donc, euh, au budget 2018. Euh, et euh, à chaque fois qu'on euh, fait un budget, le ministère a toujours un discours assurant sur le thème, même s'il y a une petite baisse démographique, on maintiendra les emplois dans les académies qui sont euh, du point de vue de, de la situation sociale, du point de vue de la situation scolaire, les plus en difficulté. C'est le cas de la Guadeloupe. Quand on regarde hein, le, le taux de chômage des jeunes, quand on regarde le PIB par habitant, quand on regarde quelle est la situation concrète d'un certain nombre de gamins enfin, qui arrivent à l'école en ayant euh, peu ou mal mangé, euh, euh, des conditions d'habitat euh, difficiles, il euh, y a vraiment euh, des urgences. Et c'est pourquoi bah, on est en congrès, donc euh, au SNES-FSU à euh, Guadeloupe, on demande le classement de l'ensemble des établissements en éducation prioritaire. – C'est important ça. Ça permettrait quoi aujourd'hui Des classements nombreuses, c'est ça ?– C'est ça, l'éducation prioritaire, ça permet euh, d'avoir un maximum, en principe, de 20 élèves par, euh, par, par classe, euh, de faire que les enseignants puissent euh, être euh, appuyés en équipe par euh, des assistants sociaux, euh, des psychologues, euh, des conseillers principaux d'éducation, enfin, qui est des vraies équipes, euh, en général, donc ça donne un petit peu, peu d'air et ça permet aussi ben, que les élèves travaillent dans de meilleures conditions. Ouais. Euh, – Aujourd'hui, on le voit, euh, Jean-Michel Blanquer, le, le ministre de l'Éducation, c'est la véritable star du du gouvernement. Vous en pensez quoi, vous oh bah Je crois que le ministre, le ministre est très habile. Alors, lui, il connaît un certain nombre de situations. Il a été recteur, notamment, de Guyane, hein, donc, euh, aussi, euh, avec des situations particulières en termes d'éducation. Euh, il fait appel euh, à ce qui est censé être le bon sens euh, auprès des parents d'élèves, en disant, bah, écoutez, euh, on va interdire le téléphone portable, on va faire des dictées... Des... Il est dans la démagogie, selon vous bon, bah, Je pense que c'est vraiment dans la communication, plutôt, oui. effectivement, dans une forme de, de, de, de démagogie, parce que derrière, euh, il est en train de faire de vraies réformes, notamment sur le lycée et le baccalauréat. – Alors réformer le baccalauréat, il ne fallait pas y toucher, il ne faut pas toucher au grizzly ?– euh, Je ne sais pas si le bac est un grizzly, mais en tout cas… Euh, – ah, Il y a eu le mammouth, hein, c'est un peu cette référence-là, oui, euh, hein, oui, malheureuse. Euh, – Oui, oui, mais moi y ait toujours le terme de mammouth, parce que les mammouths ont disparu, parce qu'ils n'ont pas su mmh. évoluer, l'éducation nationale évolue sans cesse. Mais euh, la, le bac, il fallait y toucher, mais plutôt euh, en, en lui gardant son statut de premier grade de l'enseignement supérieur. Donc ça veut dire qu'on pouvait revoir certaines épreuves qui ne fonctionnent pas bien… Et Selon vous, on le brade aujourd'hui ah, Je pense qu'on va accentuer son côté local et euh, du coup faire en sorte que on, les inégalités soient croissantes. Oui. On a l'impression qu'avec vous, les syndicats, on ne peut pas réformer l'éducation nationale. C'est faux euh, Non, c'est faux. Je crois qu'il y a plein de petites choses qui mmh. se font d'ailleurs euh, au quotidien. Hein. Euh, après, le, le focus est toujours mis sur de grandes réformes. Chaque ministre, d'ailleurs, ayant tendance à vouloir imprimer euh, sa marque. Mais euh, le tout est de, de prendre vraiment en compte les réalités, de savoir ce que veulent bah, ceux qui sont les premiers à mettre en œuvre les réformes, c'est-à-dire les, euh, les les enseignants au service des élèves, des familles, et il euh, y a des réformes à faire, mais j'allais dire plutôt des évolutions euh, à, à faire, for sans forcément tout... tout – Il ne faut pas révolutionner aujourd'hui le système scolaire, il faut aller plutôt, aller en douceur dans l'évolution ?– Oui, je pense qu'il faut plutôt des évolutions, il y a des euh, vrais problèmes de conditions de travail, on, on voit bien hein, si le métier enseignant attire beaucoup moins euh, maintenant, il n'y a quoi, plus la passion. Bah, les gens sont toujours passionnés, mais ils se disent, euh, on est mal payé, euh, on a des pressions de plus en plus grandes, euh, euh, on a euh, un temps de travail qui tend à devenir euh, démesurément grand, euh, euh, donc ça fait moins envie. Euh, donc tout ça doit donner à, à réfléchir. Ouais. Alors ces évolutions, euh, elles doivent être faites sur quoi, notamment, selon vous, la priorité aujourd'hui bah, je crois que la priorité, d'ailleurs, on l'a saluée, y compris nous en mmh. tant que syndicats du second degré, c'est la priorité au premier degré, effectivement, pour que. L'apprentissage euh, de la lecture. On ait euh, des élèves qui arrivent euh, euh, avec des inégalités qui, quand même, étaient en bonne partie euh, jugulées, et qui en sont entrés dans la culture euh, écrite et scientifique, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi la culture mathématique, hein, dont on parle moins. Et puis, euh, c'est la formation des enseignants, euh, qui est formation initiale et surtout formation continue, qui est extrêmement euh, 40. Euh, et puis, euh, c'est la revalorisation salariale parce que s'il n'y a rien à faire, hein, euh, si vous voulez attirer euh, des gens qui ont maintenant euh, Bac plus 5... Euh, – Vous êtes moins bien payé qu'au niveau européen, il faut le rappeler. Euh, – Moins bien qu'au niveau européen et moins bien que des fonctionnaires de même, euh, de même niveau de qualification d'autres ministères. Ouais. – Vous ne parlez pas assez fort ?– <rire> bah, Je crois que si nous parlons assez fort, nous sommes nombreux. Ouais. <rire> Simplement, bah, l'éducation, par définition, ça concerne tout le monde et c'est un vrai investissement. – L'illettrisme, aujourd'hui, c'est un, un vrai fléau, un vrai phénomène au sein de l'Éducation nationale – C'est de la faute de, de qui Des profs, Du système De qui ?– Non, je crois que… Alors d'abord, il est assez différent. Euh, on sait que ça, notamment là en Guadeloupe, ça touche pas mal de jeunes, mmh. euh, que c'est très lié, évidemment, aux conditions euh, sociaux, au milieu social et culturel des, euh, des, des familles. Euh, donc ça suppose tout un travail euh, sur la scolarisation précoce, hein, les, euh, les, les deux ans, mmh. euh, de bonnes conditions pour des maternelles, hein, que là encore, euh, on... il ne suffit pas de mettre les enfants ensemble pour que ça marche, il faut le, le cadre, il faut les effectifs. Et puis… Euh, ça suppose encore une fois, oui, que les enseignants aussi soient formés à euh, accueillir des publics très, très, très différents. Merci à vous Frédéric Rollet. Je vous en prie. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour.